des Santos, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu bilan de la chaîne. Donc, vraiment, je t'invite à te poser, à t'asseoir. On va faire connaissance, toi et moi, si tu es nouveau. Si tu es un vieux de la vieille, que tu es là depuis longtemps, reste. Cette vidéo va t'intéresser et on va tout simplement faire un bilan de la chaîne YouTube des différentes choses que j'ai pu faire. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de moi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce que je faisais un petit peu de, du côté envers de la caméra et derrière. Comme vous pouvez le voir, derrière il y a LoFi. Donc, pour ceux qui suivent, c'est vous savez la musique chill, etc. Je mets ça quand je travaille. Donc, je me suis c'était bien représentatif. C'est pas sur le fond vert comme d'habitude que je tourne. Là, c'est vraiment, vous voyez, l'envers du décor. Donc d'habitude, je tourne avec les lumières qui sont derrière moi, plus le micro que vous voyez ici. Là, j'ai un autre micro pour cette vidéo. Euh, derrière ma tête, vous avez le compteur d'abonnés. Je vais y arriver avec l'effet miroir. Et de l'autre côté, vous avez le petit guide du youtubeur étudiant, qui est le livre que j'ai publié en maison d'édition. Donc, par où commencer ce bilan euh, ça va être un bilan, comme je vous ai dit, sans montage, comme ça, où je vais vous raconter un petit peu bah, l'évolution de mes projets personnels entrepreneuriaux au niveau financier. Donc, euh, combien ça m'a rapporté Waouh Vous allez avoir les réponses à vos questions, parce que là-dessus, je suis totalement honnête et transparent. Euh, pourquoi je fais plein de formats différents C'est-à-dire pendant euh, plusieurs années, j'ai parlé des études dans 500 vidéos. Après, je me suis mis à parler un petit peu d'entrepreneuriat, à se lancer sur YouTube. Maintenant, je fais des formats short, donc en vidéo verticale que je publie sur Instagram et TikTok également. Donc, pourquoi tous ces formats Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je cherche Est-ce que je me cherche Est-ce que je cherche des types de contenus et aussi vous allez pouvoir intervenir dans cette vidéo parce que vous a... votre avis compte en fait pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui viennent d'arriver euh, parce que euh, depuis la dernière vidéo la chaîne a pris à peu près euh, 500 ou 700 abonnés. Bienvenue à tous, Lucas Brasier, je ne fais pas que des théories, vous inquiétez pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu cette vidéo qui a fait à peu près euh, 250 000 ou 300 000 vues sur la chaîne YouTube. Euh... Je vais y revenir quand je vais parler des shorts, mais d'abord, voilà, pour me présenter, Lucas Brasier, plus de 500 vidéos sur les études, plus de 800 vidéos en tout, euh, plus de 1000 contenus sur les médias sociaux en général, donc euh, tous les réseaux sociaux euh, plus autres. Euh, je suis passé à la télé pour parler de Parcoursup, euh, là, il y a quelques semaines, j'étais chez Louis Vuitton pour faire une vidéo avec eux qui est disponible sur mon site internet lucabrasier.com et également bientôt sur la chaîne de Squeezie avec des guests de qualité. Au mois d'avril, vous me retrouvez le 12 avril sur la chaîne de Squeezie et quelques mois plus tard. Je ne peux pas vous donner plus d'infos que ça parce que comme on a signé des contrats de confidentialité, je ne peux pas vous dire comment s'est passé le tournage, mais ne vous inquiétez pas. Dès que la vidéo sort sur sa chaîne, on la regarde ensemble, je vous fais un débrief et ça va rentrer aussi dans la dernière catégorie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que votre avis est super important pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent, moi j'aime bien échanger avec vous comme ça, faire des vidéos parfois face caméra où on discute, on échange, on est chill. Et je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. Si vous voulez la preuve, il y a des shorts où il y a 300-400 commentaires, j'ai répondu aux 300-400 commentaires. <rire> Donc euh, on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, les vidéos sur les études, j'en ai fait. Je vais peut-être en refaire d'ailleurs finalement pour certaines thématiques, genre peut-être pour Parcoursup ou pour d'autres collaborations qui vont bientôt arriver. Ensuite... Pour la partie euh, vidéo un peu, on va dire, entrepreneuriat que j'ai pu faire, euh, si jamais toi, tu es intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, bah, créer ton propre projet et utiliser les réseaux sociaux parce que moi, c'est mon point, on va dire, euh, mon domaine de prédilection, euh, les réseaux sociaux, créer du contenu, euh, attirer une audience et après, du coup, euh, générer des leads. Bon, ça, c'est des domaines plus… enfin, des termes plus marketing. Si on va dire que les réseaux sociaux, ça t'intéresse dans la globalité, tu as le premier lien en description, c'est pour rejoindre ma newsletter et finalement, c'est dans, dans cette newsletter pardon, que je vais aborder ce sujet plus en détail et plus en profondeur. Parce que en fait, sur YouTube, euh, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, vous voyez sur YouTube, pendant plusieurs années, j'ai fait des vidéos sur les études où je racontais mes études, donc j'étais un petit peu... Euh, la pancarte monsieur parcoursup monsieur études et j'ai adoré faire ces vidéos et j'adore toujours les faire je vais toujours me rendre avec plaisir sur les plateaux télé pour en parler euh, faire des vidéos là pour parcoursup je fais d'ailleurs des livres que vous pourrez bientôt retrouver euh, bah je vais les chercher en pleine vidéo désolé je sais que ça se fait pas trop mais là c'est l'occasion de vous en parler euh, j'ai préparé des livres pour les terminales donc voilà 7 jours pour euh, compléter son dossier parcoursup 7 jours pour formuler ses voeux parcoursup 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Donc voilà, c'est une nouvelle collection de livres qui s'appelle « Bac en poche » que j'ai édité, euh, auto-édité que vous pourrez retrouver sur Amazon. Donc si vous connaissez des gens qui sont en terminale ou si vous, vous êtes en terminale, n'hésitez pas à taper « Lucas Brasier » sur Amazon ou « Bac en poche ». Il y aura une collection de 5 livres au total que j'ai écrit euh, dans l'ombre là depuis plusieurs semaines pour aider les terminales sur tout ce qui est orientation, parcours sup', et vraiment, n'hésitez euh, pas à aller les lire, euh, ils sont disponibles, ils sont pas très chers à 8,99€ il me semble sur euh, Amazon. Donc voilà, ça c'était le petit instant euh, promo pour euh, cet aspect-là. Donc ensuite, j'ai évolué sur un autre format comme je vous ai dit, euh, où je faisais des... Euh, donc ça c'était pendant 3 ans, j'ai fait des vidéos sur les études. Après, j'ai fait des vidéos un peu plus entrepreneuriat YouTube que maintenant je vais uniquement faire dans mon format newsletter ou plus on va dire plus spécifiquement dans mon format newsletter qui est du coup le premier lien en description. Et là, je suis dans une phase où j'essaye, comme vous l'avez vu, beaucoup de shorts. Donc, euh, j'essaye le format short parce que c'est un format que je n'ai jamais fait avant fin janvier, c'est-à-dire que j'étais toujours contre TikTok, je n'ai jamais voulu faire ce type de format. Et finalement, il euh, y a des trucs très intéressants parce que je l'aborde vraiment, en fait, si vous voulez, avec un regard euh, d'analyste et d'essai-erreur. De, euh, c'est-à-dire que j'essaie quelque chose, j'analyse les résultats, j'essaye de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et du coup, je refais un autre TikTok sur cette thématique un peu plus tard, en changeant un petit détail, en améliorant quelque chose. Et du coup, ça me permet derrière de me faire une grosse base de données dans ma tête où je me dis, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Après, je prends des notes et ça me permet derrière après d'en faire des formations, soit que je vends sur mon site internet ou soit pour des prestations. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui me demandent de leur fabriquer, de leur créer des shorts pour leur entreprise, pour leurs réseaux sociaux, si c'est des écoles, bah, je peux leur dire, bah, voilà, j'ai fait X shorts. Du coup, je suis capable de vous aider sur ce point-là. D'ailleurs, la création de shorts que je fais actuellement sur la chaîne, il y en a peut-être certains qui sont là depuis longtemps que ça peut saouler de voir des shorts un petit peu divers et variés sur des thématiques qui sont très loin des études. Mais personnellement, ça permet de m'enrichir au niveau de l'expérience parce que du coup, j'accumule énormément d'expérience en fabriquant ces shorts, en essayant de comprendre comment ça marche, en essayant de voir quels sont un peu les codes du format court. Est-ce qu'il faut des codes dynamiques Est-ce que si on dit des propos sans mettre de montage, ça peut marcher Voilà, j'essaye vraiment beaucoup de choses. Et... Euh, il y a des TikTok d'ailleurs que j'ai fait, enfin des formats courts en format vertical, je vais appeler ça des shorts tout le temps, mais vous comprendrez, c'est des vidéos à la verticale, euh, qui étaient dans la catégorie de l'absurde. Donc pour expliquer, ceux qui, viennent de, qui sont là depuis pas longtemps et qui l'ont vu, vous allez comprendre, c'est celui genre théorie Cyprien Squeezie, euh, enfin des trucs un petit peu. En gros, je fais des fausses théories mathématiques, ça vaut le coup d'aller regarder, mais il faut... Vous qui me connaissez depuis longtemps, vous savez que c'est du second degré. Et en fait, je dis, bah, voilà, enfin des trucs qui sont totalement absurdes, si vous voulez. Je suis là, je dis, alors euh, si vous additionnez ça et ça, et que vous faites ça et ça, ça et ça, on trouve que ça donne tel chiffre, telle date de naissance, ou 100%. Donc, ça veut dire que c'était prévu depuis le début. Oh mon Dieu, euh, les mathématiques, euh, tout est lié, tu vois. Et euh, je fais vraiment des trucs comme ça. Et le problème, c'est comme je le fais vraiment, je suis tellement euh, premier degré quand je le fais, c'est-à-dire que je suis tellement convaincant, et euh, les gens ils pensent tellement que je suis premier degré et que je suis juste illuminati que vous avez énormément de commentaires qui sont là en mode mais arrête de faire ce que tu fais, enfin, ils sont vraiment négatifs et méchants mais parce que les gens, c'est la team premier degré, ils pensent que je suis comme ça dans la vraie vie, à, à être conspirationniste, à essayer de trouver des théories partout dans les chiffres. Donc voilà, c'est très drôle à voir. C'est des vidéos qui font entre 200 et 350 000 vues pour certaines, donc c'est assez énorme. Et euh, la chaîne grandit très vite grâce à ce format court qui est le format short. Et ça, c'est quelque chose qui est bien parce qu'en augmentant l'audience, on augmente la portée. Et du coup, si on a plus une audience plus grande en tant que YouTubeur, ça nous permet d'avoir des collaborations derrière de plus en plus intéressantes pour nous, également pour vous, pour vous proposer du contenu de plus en plus intéressant. On arrive à peu près à 8 minutes de vidéo. Et là, va intervenir les premières questions que je voulais te poser, que tu peux répondre en commentaire bien évidemment. Euh, quel type de contenu tu aimerais voir sur la chaîne YouTube Ça ne veut pas dire que je vais forcément le faire. Mais en fait, <coughs> comment expliquer ça vous voyez, si par exemple vous êtes, euh, je sais pas, vous êtes euh, maçon, voilà, vous faites des maisons, euh, il y a toute une partie, on va dire, où vous faites des... Bah, il y a la partie brique, assembler les murs, etc. Si du jour au lendemain, je vous demande de faire du pain, vous n'allez pas y arriver parce que ce n'est pas votre métier et c'est normal. Euh, là, ce que je fais personnellement, c'est de la création de contenu. Vous allez comprendre où je veux en venir. Là, ce que je fais, c'est de la création de contenu. Donc, euh, même si je varie en fait le format que je fais, c'est-à-dire que je fais des formats courts, euh, des formats plus longs comme ça en vidéo horizontale, euh, je fais des formats parfois live, euh, j'ai fait euh, un moment du jeu vidéo mais c'est plus disponible sur la chaîne, euh, j'ai fait des formats vlog également. Euh, en fait, j'ai souvent varié le format mais le fond reste le même, c'est de la création vidéo et c'est là-dessus que j'ai mes compétences, c'est là-dessus que je me forme et que je continue de progresser pour pouvoir après travailler avec des entreprises, tra travailler avec des écoles et leur dire ben « voilà, j'ai fait X création de contenu ». Donc euh, en fait, ça reste de la création de contenu dans tous les cas. Et ma question, c'est est-ce que toi qui regardes cette vidéo et qui es encore là, donc ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un de très intéressé par rapport à cet univers de la chaîne et que tu as envie de faire partie du bateau qui va faire qu'on va atteindre les 10 000 abonnés avant, avant cet été et qu'on sera du coup au Larzac l'année prochaine. Pour ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à spammer les emojis euh, euh, bouteilles cristalline dans les commentaires, vous comprendrez. J'espère qu'il y en a qui sont encore là pour... Euh, pour euh, entretenir cette flamme de la de la cristalline de l'époque des études. Et pour ceux qui comprennent pas les privés jokes, venez dans les lives quand j'en ferai, vous comprendrez un petit peu plus. Bref, on repasse dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez des domaines de prédilection? Par exemple, est-ce que vous seriez intéressé pour avoir des vidéos euh, un peu plus sur l'entrepreneuriat comme j'ai pu faire avant, des vidéos où je vous montre l'envers du décor, qu'est-ce que je fais de mes semaines, de mes journées en tant qu'entrepreneur, quels sont les, les projets que je mène que vous voyez pas dans l'ombre et qui après se réalisent. Est-ce que vous voulez plus des. Vidéo, peut-être il y en a qui sont toujours nostalgiques, nostalgiques pardon, de l'époque, des vidéos sur les études, donc n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Je lirai toutes les réponses et je répondrai à tout le monde, je m'y engage à répondre à toutes les remarques. Est-ce que je fais plutôt des vlogs, comme je vous ai dit, voilà sur euh, sur euh, quotidien d'entrepreneur il, des... il y a un moment, j'avais fait une période de vlog, je sais qu'il y en a certains à qui ça avait plu. Est-ce que je fais du divertissement aussi euh, je me suis posé la question des vidéos un peu divertissement. Alors, je ne vais pas vous faire « j'ai mangé bleu pendant 24 heures », ça c'est sûr, c'est pas... Vous n'aurez pas ça, désolé, je suis désolé, mais ça c'est du contenu que je trouve pas intéressant. Mais je pense qu'il peut y avoir du divertissement ou des vidéos intéressantes, je ne sais pas, moi je me dis en fit avec d'autres Youtubers, à mon échelle, avec qui je peux faire des fit, euh, des Youtubers ou soit même des gens dans la rue, aller voir des gens dans la rue, faire des formats un peu euh, TED Talk ou euh, je ne sais pas. Vous voyez, en fait, comme mon univers c'est la création de contenu, je peux toucher à tout et en gros, je n'ai pas envie de m'enfermer dans un concept. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de youtubeurs à concept et ça marche très bien sur le... Enfin, ça marche très bien. Par exemple, Mathieu sommet il y avait SLG. Euh, Antoine Daniel, il avait son, épre... son émission What the Cut. Enfin voilà, il y a beaucoup de youtubeurs à qui vous pouvez associer une émission. Si tu dis Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter, bon là, c'est du film mais tu comprends l'idée. Moi, je n'ai pas envie en fait, d'être Monsieur Parcoursup ou Monsieur Études, même si, je le redis encore une fois, euh, j'adore intervenir et conseiller des étudiants sur ces domaines là mais moi c'est vraiment la création de contenu et de vidéos qui me passionne vraiment donc c'est pour ça que si toi qui regardes cette vidéo tu as des suggestions à me faire que ce soit un format court un format long une idée de vidéo qui te passe dans la tête où tu te dis ah ça ce serait ultra pertinent ça c'est pas pertinent voilà c'est ton moment de t'exprimer dans les commentaires de me dire ce que tu aurais envie de voir et du coup derrière moi ça va me permettre de cogiter de réfléchir et de proposer du contenu en adéquation au niveau de la stratégie et de la chaîne euh, les shorts j'aime beaucoup parce que ça permet de toucher une audience qui est assez large. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je publie maintenant trois fois par semaine sur LinkedIn. Donc, si tu veux des conseils entrepreneuriat, créer ton projet sur les réseaux sociaux et réussir à le monétiser, tu as la newsletter dans les commentaires. Et si tu veux des actualités un peu plus envers du décor, comme je suis en train de faire là, mais avec plus des conseils, des stats, des explications, tu peux m'ajouter sur LinkedIn. J'accepte tout le monde. C'est Lucas Brasier, voilà, comme mon nom de chaîne. Tu m'envoies une demande, je t'accepterai. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui, je me fais de, la création de contenu sur, je fais de la création de contenu sur le LinkedIn et je ne sais plus quelle était l'idée de base. Mais enfin bref, oui, c'est qu'il y avait des shorts et que les shorts, j'analyse les résultats et que les résultats me disent que, par exemple, au moment où tu vas voir cette vidéo dans les 28 derniers jours, il y a plus de 400 000 personnes sur YouTube qui ont vu ma tête avec le pull et qui ont regardé les vidéos. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte. Euh, la chaîne, là, elle est passée d'un du, rythme de croisière de 200 à 400 vues en 48 heures à 50, 70 000 vues en 48 heures, ce qui est énorme. Parce que la majorité du trafic vient des shorts. Et le but, là, la méthode que j'ai envie de mettre en place, donc je te le dis, toi tu rentres dans l'envers du décor et c'est pour ça que j'ai envie de te partager euh, mon retour d'expérience personnelle là-dessus. Ah oui, j'avais dit que je parlerais d'argent aussi. Euh, mon retour d'expérience personnelle là-dessus, c'est que je vais continuer de faire des shorts pour le moment parce que ça permet de gagner énormément d'abonnés et de visibilité rapidement. Et du coup, le but derrière, c'est de proposer des vidéos plus longues en format, avec un format pertinent, avec un sujet pertinent, euh, des intervenants super cool, du montage des retours d'expérience parfois face caméra comme ça, mais tu vois, des vidéos que je trouve plus intéressantes, plus poussées et plus concrètes, mais on est obligé, entre guillemets, de passer par du format short aujourd'hui pour faire de l'acquisition de masse et réussir à toucher une très large audience. Donc voilà, c'est le petit retour que je voulais te faire là-dessus. Euh, du coup, je vais continuer les shorts, je vais reprendre des formats longs, je vais essayer de reprendre un certain rythme. J'aimerais bien une par semaine, mais... Euh faut que j'arrive encore à trouver, tu vois, le format, comme je t'ai dit. Et ça ne me gêne pas, en fait, de changer tout le temps de format, parce que, voilà, ce que je disais, je n'ai pas envie que tu m'associes à un format, mais je préfère être associé à une personne. Alors, je sais qu'on ne choisit pas forcément euh, par soi-même, mais, entre guillemets, je n'ai pas, voilà, pas envie d'être monsieur parcoursu, comme je t'ai dit. Moi, mon but, c'est que tu te dises, ah oui, je suis Lucas Brasier, parce que j'aime bien ce qu'il fait, euh, de manière générale, et j'ai envie de voir son évolution. Voilà. Après, euh, si tu n'aimes pas ce que je fais, n'hésite pas à partir, il n'y a pas de souci non plus, tu vois. Je te donne vraiment... Euh, comme ça sort, voilà l'envers du décor. Et si cette vidéo est très longue, je suis désolé, mais c'est que ça me fait extrêmement plaisir de te revoir aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que je ne t'avais pas parlé. Au niveau chiffre d'affaires, j'avais dit que j'en parlerai euh, en toute transparence. Donc euh, on va parler avant statistiques YouTube. Euh, la chaîne, euh, elle prend entre 50 et 100 000 vues en 48 heures. Euh, enfin entre 30 et 100 000 vues en 48 heures selon les vidéos qui ont été postées. Euh, une vitesse de croisière qui est entre, 500, entre 400 et 800 abonnés par mois depuis qu'elle est short. TikTok, un peu plus d'un millier d'abonnés. Et après, au niveau euh, chiffre d'affaires, depuis le début de mon activité, donc c'est-à-dire en 2020 et encore, euh, oui, c'est 2020 que j'ai commencé à avoir les premières monétisations, euh, on a passé, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a passé récemment, en début d'année, la barre des 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc 20 000 euros. Après, bien sûr, comme d'hab, tu enlèves les taxes, tu enlèves le matériel, tu enlèves le, le temps passé pour avoir un espèce de taux horaire. Si tu regardes le taux horaire, il n'est pas, pas fou, mais quand même, 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ça commence à être une sacrée somme et une somme sympa. Donc voilà, c'est un petit palier, une petite victoire que, que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et on va continuer sur cette voie-là. et Il y a des très belles opportunités, des très belles choses qui arrivent, des trucs que je vais tout simplement te partager en, en vidéo et j'ai hâte de te montrer. Donc voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, euh, on est en avril 2022. Je te fais ce, ce bilan après, euh, pouf, après bientôt 4 ans. Enfin, on est à 3 ans et demi de création de contenu sur YouTube. Les opportunités que j'ai pu avoir ont été énormes, que ce soit au niveau des collaborations avec des YouTubeurs. Si d'ailleurs tu veux que je te fasse une vidéo sur comment j'ai fait un feat avec Squeezie, ça peut être également une idée de vidéo que je peux te faire, en plus bien sûr de, de la review qu'on pourra faire de ces vidéos. Donc vraiment, l'espace commentaire, il est 100% à toi. Il est là pour que tu puisses me laisser tes conseils, tes retours les plus pertinents, ce que tu penses, ce que tu voudrais voir sur la chaîne. En attendant... Euh, moi, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à te dire, il y a énormément de choses qui arrivent, tu le vois là, je suis, je suis tout excité, j'ai envie de te parler de plein de choses, mais on ne peut pas encore en parler, donc on attend, on laisse le suspense et dès que je pourrai en parler, j'en parlerai. Mais voilà, pour te dire que je continue de, de mener ma barre, je continue de mener mes projets, euh, ça se passe super bien, et les contenus shorts, je vais continuer de faire de nouveaux shorts et également de nouveaux types de contenus, euh, j'ai plein mal d'idées qui arrivent et le but, ça va être de voir quelles sont celles qui marchent le mieux, quelles sont les plus pertinentes, quelles sont celles qui vont être le plus alignées avec le message que j'ai envie de transmettre. Et il y a des chances pour que... Non, on va pas spoiler. Bref, en attendant, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si tu viens d'arriver. Je te redis encore une fois bienvenue si tu es là depuis pas longtemps parce que tu es arrivé grâce au format short et tu t'es abonné. Ça me fait super plaisir de t'avoir dans mon bateau. Euh... Pour tous ceux qui pensaient que c'était du premier degré, les théories, vous m'avez fait bien rire, voilà. Mais vous savez, hein, pour ceux qui sont encore là dans la vidéo à 16 minutes, vous êtes vraiment les vrais déjà. Il euh, y a des gens qui ont vraiment pris premier degré euh, des vidéos théories, comme je vous ai dit, mathématiques. Et c'est des vidéos qui ont atteint euh, 10 000 likes et 21 000 likes pour la deuxième, je crois. Enfin, des trucs de, de fou furieux, des stats qui sont incroyables et énormes. Donc, euh, va falloir réussir à, à trouver, je pense, un, un juste milieu pour que les gens euh, arrêtent de penser que je fais des maths matin, midi et soir. Mais c'est peut-être la prépa scientifique que j'ai fait qui me manquait. Donc, du coup, euh, voilà, je suis resté sur un format comme ça. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment. Bon, je pensais faire une vidéo d'une dizaine de minutes. On est plus sur 20. Si tu es encore là, Bienvenue, bravo à toi et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo que peut-être tu auras choisi. Allez, je te laisse prendre ton petit clavier ou ton petit téléphone, espace commentaire, un petit message, une petite info et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et on va terminer la vidéo comme je termine tous mes posts sur LinkedIn, donc n'hésite pas à venir sur LinkedIn, tous mes mails dans ma newsletter, donc n'hésite pas à venir dans ma newsletter et toutes mes vidéos YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.